J'ai besoin de matière sèche pour mon compost et aussi pour pailler mon jardin. Seulement, je n'ai pas de broyeur. Je vais vous montrer une astuce avec ma tondeuse pour broyer des matières sèches. Vous pouvez broyer des feuillages qui ont séché déjà. Et également des petites tailles, alors pas plus d'un centimètre, hein, des petites tailles de branches d'arbustes. De, de, Pour cela, j'utilise ma tondeuse. Alors, pas de kit mulching et surtout, vous laissez bien le panier pour récolter votre broyat. Avec les feuilles sèches, j'obtiens de la matière qui est bien broyée que je vais pouvoir utiliser directement. Je pense à remettre mon panier. N'hésitez pas à surélever un petit peu l'avant de votre tondeuse pour pouvoir passer sur le tartre. Je vais obtenir du broyat mélangé avec un peu de pelouse. Ça vous fera une matière équilibrée en azote et en carbone que je vais pouvoir utiliser en paillage. Bon jardinage, à bientôt pour de nouvelles astuces